Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer le signe d'un quotient de deux relatifs. Comme point de départ de notre réflexion, prenons les multiplications et divisions associées avec des nombres positifs. Par exemple, on peut écrire le produit suivant, 4 fois 6 égale 24. À partir de cette multiplication, il est possible d'écrire les deux quotients suivants, 24 sixième égale 4 et 24 quarts égale 6. Ces multiplications et divisions sont dites associées car elles contiennent les mêmes informations. Dès lors qu'une de ces opérations est connue, les deux autres peuvent être écrites de manière équivalente. En suivant le même modèle, écrivons des multiplications et divisions associées avec des nombres relatifs. Par exemple, considérons le produit « moins 5 fois 8 égale moins 40 ». Il est alors possible d'écrire le quotient associé moins 40 divisé par 8 égale moins 5 mais aussi moins 40 divisé par moins 5 égale 8. Prenons un dernier exemple et écrivons les divisions associées au produit suivant moins 5 fois moins 3 égale 15. On obtient alors ces deux quotients. Regroupons maintenant ces différents exemples selon les situations qu'ils illustrent. Avec ces trois quotients, on remarque que le numérateur et le dénominateur n'ont pas le même signe et que ces trois quotients sont négatifs. Autrement dit, le quotient de deux nombres de signes contraires est négatif. Avec ces trois autres quotients, on remarque que le numérateur et le dénominateur ont le même signe et que ces trois quotients sont positifs. Autrement dit, le quotient de deux nombres de même signe est positif. Si on se souvient bien de son cours, on peut en conclure que la règle des signes pour le quotient de deux nombres relatifs est la même que pour le produit de deux relatifs. Terminons cette vidéo par une conséquence. Le nombre moins 5 sur 3 est négatif, comme quotient de deux nombres de signes contraires. Le nombre 5 sur moins 3 est négatif aussi, comme quotient, là aussi, de deux nombres de signes contraires. Le nombre moins 5 tiers est négatif, comme opposé du nombre positif 5 tiers. Ainsi, on vient de trouver trois écritures différentes d'un même nombre. Si on généralise ce résultat, on obtient la propriété suivante. Pour tout nombre a et b, b étant non nul, moins a sur b est égal à a sur moins b, est égal à l'opposé de a sur B. Par convention, on ne conserve pas d'écriture fractionnaire avec un signe moins au dénominateur. Autrement dit, on privilégiera toujours l'écriture de gauche ou de droite. L'écriture au centre a bien un sens mathématique, mais n'est pas utilisée pour donner un résultat. En conclusion, on peut rappeler comment déterminer le signe d'un quotient de deux relatifs. Le quotient de deux relatifs est positif lorsque ces deux nombres ont le même signe et le quotient de deux relatifs est négatif lorsque ces deux nombres sont de signes contraires.